Écoute-moi les ortho -nerges. Que vous avez bien suivi Vous allez voir tout simplement La liste folle Du numéro 1 légende Alors des numéros 1 légende Il y en a plein Tout simplement parce qu'il y a Trois serveurs Asie euh, Amérique Et, euh, et Europe euh, Tout simplement Alors cette liste là Elle est hyper intéressante Parce qu'elle est hyper Hyper technique C'est euh, un deck Alors déjà c'est hyper fort C'est à dire que si vous le jouez mal Vous allez quand même Gagner pas mal de games Mais Vous allez voir dans la vidéo Même quand on gagne Même quand on écrase L'adversaire Il y a toujours moyen De faire des trucs en plus Alors là vous allez me dire Ah encore le meilleur deck De la métaphiche alors c'est pas le meilleur deck de la méta parce que j'ai dit que c'était le meilleur deck de la méta et eh oui, là je vous, je, vous, je vous tape les doigts avec une règle là. non, c'est tout simplement la liste du numéro 1 légende c'est différent, ça veut dire que le gars a fait un légende bon après euh, ce deck là il est quand même extrêmement puissant c'est tout simplement c'est un top 3, c'est un top 3-4 de la méta il y a eu un patch, euh, un, mini, un mini nerf on va dire il y a quelques jours de ça donc euh, voilà, la méta, et en plus la méta était, était encore en, en, en construction euh, finalement. Donc euh, peut-être que ce deck-là, dans deux jours, ce sera le meilleur deck de la méta. Peut-être que même dans quelques heures, ce sera le meilleur deck de la méta, c'est dur à dire. Voilà, la méta, elle évolue tellement, mais en tout cas, voilà, c'est un deck qui est excellent. C'est un deck qui est hyper hyper technique, hyper tricky. C'est un deck qui peut agresser, c'est un deck qui peut value, c'est un deck qui peut se défendre, c'est un deck qui peut partir en combo. Et on peut tout faire. Et justement, vu qu'on peut tout faire, et ben c'est encore plus compliqué de mettre les. de, de bien mettre la un des gameplays en place, voire plusieurs gameplays en, pla en place, et surtout, comprendre le gameplay que l'on doit mettre en place en fonction, évidemment, du match-up. Voilà, je vous dis tout ça dans la vidéo, je pense que ça va pas mal vous aider. Euh, donc voilà, merci à tous de regarder mes vidéos sur Hearthstone, sur Marvel Snap et sur Battlegrounds. Je vous souhaite un délicieux visionnage. Et c'est parti contre un palouf, palouf meca, ou palouf euh, pur finalement. Alors il y a quelques versions big, euh, il peut y avoir des versions un petit peu contrôle. Finalement, le match-up est plutôt bon parce qu'on a la ruée, parce que euh, finalement, en général, ces créatures, elles ont pas tant de points de vie que ça, mais surtout, elles ont bouclé divin. Et vu que nous, on a la possibilité bah, de générer plein de petites créatures finalement. Euh, et de casser facilement euh, les boucliers divins. On a une curve un petit peu. Bon là on a une main dégueulasse. Mais on, on a une curve un petit peu plus basse. Et. Euh, en général, ce sont des decks qui ont du mal à reprendre le board quand ils l'ont perdu. Alors, le truc, le hic quand même, c'est que nous, quand on prend le board, c'est pas un board qui est indestructible. C'est en général des petits boards. Bon, on va avancer dans le deck. L'avantage de notre deck, parce que là, on est en train de se dire « Ah, la main est horrible, on fait une sortie horrible !» Sauf que, on a un deck qui est euh, un deck explosif. Donc, on a vraiment la possibilité de... Con en fait, plus on avance dans la game, plus on fait quand même des choses. Même si le but, c'est quand même d'agresser. Euh, écoutez, on va juste faire ça. Et prochain tour, on fera de la magie. Ok. Prochain tour, on fera de la magie. Euh, donc voilà, on a vraiment ce côté. Bah, on peut garder quelques sorts en main parce qu'on a la combinaison dame steno et Fan bruyante. Oh, c'est une version pure. Ça peut être un peu chiant parce qu'il a des consacres, des choses comme ça. Écoutez, on va faire ça, non On va le faire maintenant, hein. Un peu bizarre mais. Hein Naz Enfin, non pas Naz mais. Est-ce qu'on fait ça pour trade Juste deux cartes. Ça me va je crois. Je garde la 2-1 comme ça. Donc on va juste faire ça. C'est pas évident pour lui de gérer, de gérer une 2-3. Euh, alors le match-up est pas très bon je pense. Mais on a cette enfin, pas très bon oui et non, parce qu'on a cette fameuse, pardon j'ai du mal à le dire, dame steno. Euh, donc dame steno fan bruyante, ça va vraiment être la combinaison qu'on va essayer de mettre en place. Le problème c'est qu'à un, mo un moment donné il va quand même y avoir des tons sur le board et ça, ça va être chiant. Et bon, ça va, ça va le faire quand même. Je crois qu'on va juste faire ça. À moins d'agresser. Le problème, c'est que là, je prends une égalité. Après, autant la prendre le plus tôt possible. Vous allez me dire non Non, juste faire ça. On va le garder dans la main. Je pense qu'on a un board qui est suffisamment euh, développé pour pas avoir envie d'en rajouter. Même si ça, ça coûte 0 mana. Euh, là, de toute façon, il y a souvent une AoE qui va passer. À moins qu'ils mettent du board, mais ça me va. Enfin, ça dépend quel board. Genre, dame vedette. Euh, <rire> oh. Oh, oh, oh, oh. Oh, Ça, c'est rué. Ça, c'est rué. Oulala. Là là. Ça a bourré, là. Dommage que j'ai pas une petite ruée à envoyer là-dedans. Enfin, genre une ruée là. Ah non, ça marcherait pas. Bon, euh, go, hein. Ruée. Ruée. Ruée. Ruée. GG. C'était un peu chaud. Enfin, en fait, c'était facile, mais. Vous voyez, c'est ça le truc, c'est que honnêtement, cette gamme-là, je peux la perdre hyper facilement. Alors, je l'ai gagnée facilement, mais c'est aussi ça. Le, le grand intérêt, c'est pour ça que j'avais vraiment envie de vous présenter ce deck, c'est que l'intérêt ultime de ce deck, c'est sa difficulté. Et sa prise de décision. Et c'est génial, quand on joue un, un, un deck, on aime se dire qu'au bout de 20 games, on va progresser. 30 games, on progressera encore plus. 100 games, 200 games. Et... Et le truc c'est que, alors c'est pas près de sanglier, mais quand même, c'est vraiment un deck qui nécessite plein plein de... Il y a tellement de combinaisons, il y a tellement de match-up, et il y a vraiment un deck... On a un deck en deux, ou deux decks en un plutôt. Euh, on a un deck qui peut agresser, un deck qui peut value. Et là par exemple, cette gamme-là, pourquoi euh, je reprends le propos, pourquoi je pouvais la perdre Parce qu'en fait, si je développe ma 5-5 en plus, pour 0 mana, c'est, en vrai c'est un appel à prendre égalité consacre. Et là, bah, c'est peut-être un peu plus difficile pour moi de reconstruire. Euh... Ok. Ah. En fait, c'est tentant, fan, sur ondulance. Dans ce match-up-là, du moins. En même temps. Ouais, je vais le faire. Je vais le faire. C'est un peu bizarre, mais... Contre Druid, je trouve que la Dame Steno, elle, elle arrive un peu trop tardivement, en général. Et que lui, de toute façon, il a fait du mana, il a il fait des choses non, non, il peut pas gérer cette 1 3 au début. Enfin si. Il y a Eclipse mais à chaque roundi. Chaque roundi c'est un peu chiant. Ok. On n'est pas pressé. Alors on lui a donné un d'attaque. Euh, Chagrubi c'est de l'attaque et euh, l'autre c'est euh, l'armure. Bah il a les deux. Là son pouvoir il est 3-1. Euh, hein. Donc ça c'est chiant, il peut tuer ça en vrai. Après on a ça là-dessus qui est cool. Ouais c'est pas mal quand même. Bon ce match-up il va être quand même bien bien relou. Hein. Il faut, prendre de, il faut prendre le board. Je vais trade comme ça. Ah, il faut prendre le board dans ce match-up et top deck à Alveria. Alveria, là, c'est un win. Mais après, on a ça qui est strong quand même. Mais ouais, il faut, faut agresser. Match-up chiant parce qu'il génère beaucoup d'armure et puis il a eu la sortie super forte. Quoi. Esprit libre, chat euh, t'as un pouvoir oui qui fait 3-3. Oh non l'achat du gars. Oh non alors ça c'est honteux. L'ami bar. C'était des... un des seuls trucs, il n'y a plus eclipse et tout. Oh non. Je pense que j'ai perdu. Hein. Je pense qu'on a perdu dans ce spot. On va voir, on va voir. C'est jamais fini tant que c'est pas fini, mais. Ça c'est quand même très très fort. C'est quand même très très fort. Trade trade. Un 5 face. J'aurais presque plus value là, un 5. Bon. Euh, ça c'est cool, ça me permet de reprendre le board. Il a pas plus de mana que nous et c'est important. Le druide, il faut pas lui donner du, du mana. La flûtiste qui fait piocher le chat ou l'esprit libre. Oh là, j'aurais préféré l'attaque. Là hein. on a un pouvoir ah oui, qui, qui est bien stupido. Ah, ça va être chiant. Ça va être chiant. Bon, on s'épuise jamais avec ce deck. Même si là on dirait qu'on est épuisé, mais on ne l'est pas. Ouais très très fort, la, la, sa sortie elle est exceptionnelle. Ça va être dur. devrait de la pioche. Voilà. Ah non, on va pas s'épuiser quand même pour une fois. Parce que ce sera le seul spot où on va s'épuiser. Euh... Bon, ouais, C'est très rare, vous allez voir dans la vidéo hein, Normalement, on, franchement, c'est une game sur 20, une game sur 30 Où on arrive à s'épuiser euh, Et encore euh, Et encore, c'est même pas sûr Parce qu'on a les ruées vers la scène On a euh, Gleftar, évidemment On a euh, bon, Alveria qui tue On a les visions spectrales On a les euh, exiles maudits, surtout Bon Allez Ok ça c'est super, ah, ça c'est vraiment super, oh Alveria, magnifique. Ça va être ça. Bon. Là, je pense que c'est dur pour lui, quand même, sur 7 sur mana de gérer ça. Euh, donc, vous voyez, il faut quand même un peu se presser dans ce match-up. C'est pour ça que, voilà, les combinaisons euh, d'Amsteno avec euh, le Uran, un peu trop lent, en général. Trop tard, c'est trop tard contre Druid. C'est quand même un peu combo Druid, hein, même s'il a un peu d'early entre guillemets, ça reste un deck combo. Euh, C'est juste un deck combo qui a plus guff, donc euh, un peu moins fort, mais ça reste quand même pas trop mal dans la méta. Et, euh, et voilà. Après, la, st la Steno reste toujours cool, mais franchement, si on peut jouer la Steno en tempo, bon, ça dépend, s'il a un pouvoir oui qui peut mettre 4, il euh, faut éviter, mais la Dame Steno en tempo peut être très intéressante. Voilà, on avait l'Exil et Maudit. Dans le deck, il y a 19 euh, cartes marginales, si je dis pas de bêtises, donc la probabilité d'en piocher, elle est énorme, énorme. Donc euh, voilà, faut... Parfois comme là finalement j'ai pas gardé une marginale en main Vous voyez j'aurais pu en me disant je garde une marginale si jamais je pioche Exil et Maudit Non on balance tout et de toute façon les, les, les draws sont quand même souvent des cartes marginales hein. Plus d'une chance sur deux de piocher une carte marginale Donc euh, chaud c'est un deck très très chaud Très complexe le mirror est génial J'espère jouer contre un DH parce que vous allez voir le, le, le mirror match il est super bien En fait faut jamais agresser dans le mirror Faut genre, toujours jouer défensivement il y a un sage qu'on peut jouer un peu... Pas un sage, pardon. Exil et maudit qu'on peut jouer un peu early. mais Enfin early, euh, genre euh, T5-6. Mais vraiment, ou T5 on va dire. Mais il euh, y en a vraiment un qu'on va jouer presque tour 9, tour 10. pour Finalement, euh, Trade. Et vous allez voir, Trade et récupérer plein de value. Et ce qui est intéressant dans le match, j'espère vous, vous, vous le proposer. C'est que, en tout cas en mirror de dh c'est qu'on est tout le temps à 30. En fait, on ne se blesse jamais. C'est vraiment... Euh, c'est le mirror zoo, mais... Pousser à l'extrême, quoi. C'est que du trade, trade, trade. Et à un moment, bah il y a un joueur qui a un peu moins de cartes en main. On peut le faire. Bon. Bah, ça recycle, hein. Ah, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Dans ce, dans ce match-up, surtout que 35 life. Alors là par contre on a besoin dans ce match d'avoir euh, Dame Steno et euh, Fan. c'est relou hein. Je pas tuer l'œuf si. Il est possible que ce soit le play de tuer l'œuf. Après on n'est pas obligé de le tuer maintenant. Honnêtement, on n'est pas obligé de le tuer maintenant. Je veux juste le blesser. non Il lui donne 2 d'attaque. Non, je crois qu'au jeu, je faire ça. Pour pas louper de dégâts au prochain tour. Au prochain tour, je vais sûrement faire un comportement prédateur dessus. Ça, on s'en moque. Ouais, prochain tour, je vais sûrement faire euh, Naga. Je le blesse avec un coup de 1 et je le finis. La question c'est, est-ce qu'on garde le marginal pour euh, le Gleftar Ouais je pense pas. Après, il y a ça à buter. Hein. Oh. Donc on a... C'est quand même des bonnes cartes que j'ai envie de garder. Je vais garder les ruées. Ok. Ouais, j'ai un board qui est très intéressant. Euh, son lieu, il coûte 4. Donc, il fallait quand même... Euh... Le lieu a été nerfé d'ailleurs. Hein. Maintenant, il a 2... de. Il a deux activations. Oh, C'est vraiment un petit nerf. Hein. Je pense qu'ils ont... Le, le, le nerf n'a pas changé grand-chose à la méta. Mais. De toute façon, la méta était encore en train d'évoluer. Donc, en fait... Euh... C'est assez dur à dire. Ça, voilà je vais pas le trade par contre. Je filer. Okay. si. Bonjour. Ok. Ouais, je vais le trade parce que. Justement, il y a le lieu qui peut changer sa créature en 4-5. J'ai vraiment pas envie de ça. J'ai pas envie de me retrouver avec une 4-5 à gérer. Ils ont de nous. Ah, c'est chiant ça. Plus que à moins que ce soit seul. Jamais seul. <rire> ah c'est relou ça. Bon après on a des ruées. Hein. On a des ruées mais... Euh... Alors c'est intéressant parce que c'est pas une version rouge donc... Euh... Mais c'est... c'est une... Je pense que c'est une version tricolore. Je pense c'est une version tricolore. Ah, je pioche pas beaucoup, mais après on s'en fout, on a ça. J'ai obligé de gérer ça sinon j'ai perdu. ça me dérange pas une deuxième arme au pire ok donc prochain tour j'aurais peut-être l'exilé à calais exilé ah, le problème c'est ça ça va bloquer un peu la main ça dépend après, au pire, on a l'élimination. Ça, ça, ça, ça permet d'enlever aussi une carte de la main, accessoirement. C'est pas juste une carte qui coûte 0 qui met 3. Ça peut aussi être un bonus. Dans, là, dans cette situation, ce sera presque un bonus. Ça, ça coûtera 0. Bon. Faut prendre le board. Ah. Pas obligé de prendre le board. Je peux juste faire un play comme ça. C'est cool. ne jamais. Je vais le jouer comme ça, lui. Je crois. Je crois que je vais juste le jouer comme ça. Vider un peu la main. juste faire ça j'ai ma sténo euh, j'ai pas marginal en main mais on s'en fout c'est un peu comme la, la game d'avant j'en ai tellement et puis je suis pas sûr de faire ce play là au prochain tour encore une fois plus on attend mieux c'est surtout dans un matchup comme ça de value quoique à un moment il faut faire gaffe parce qu'il peut avoir vraiment des gros trucs des gros trucs mais là on peut vraiment la compoter ça j'ai envie de le garder ça j'ai envie de le garder c'est ça le problème aussi c'est qu'on garde un truc à l'extrême gauche mais bon il n'y a rien à gauche ok on a Alveria et Gleftar quand même pas mal hein. après il y a ça avec sort ah non hein. Est-ce que je veux value Je crois que je veux value. Ouais, j'aime bien ce play. Je 4 cartes en main. Les tours 7, c'est pas encore des tours où il peut faire des trucs de, de Fada. La légendaire, elle coûte euh, 8 ou 9. Je crois qu'elle coûte 8. Hein. La légendaire coûte 8, faut faire gaffe. Après, il y a toujours la sténo. Il a pas... Euh, j dire, Il n'a pas beaucoup de cadavres. C'est quand même un peu... Après, il joue pas la légendaire s'il joue une version... Non, il joue une version 2 vert. Ouais, vous voyez, le tour était super pauvre. Ça veut dire qu'il y a une légendaire qui arrive. Donc Là, va falloir jouer au jeu vidéo. Hein. Let's go. Je crois que je joue même ça et ça, non Ouais, je crois. J'en fais que deux, mais ça suffit. Ça ah. ça ah. C'est trois droite, faut une gauche. Je crois qu'on va bourriner. L'idée, c'est de setup au prochain tour. Ouais, ça me plaît. Hein. Ah, c'est croc. Ça me plaît, ça me plaît. Ouais Alors après, c'est plus... Ah, non, parce que si on attend un tour, c'est trop... trop risqué. Je pense qu'il fallait... Il fallait y aller, là. Il fallait juste avoir des draws un petit peu plus peps que... La 2-2 euh, qui réduit la, la main, mais bon, ça, restait, euh, ça restait assez cool. Mais ouais, très intéressant, vous voyez, il y a quand même vraiment plein plein de gameplay différents, et en même temps, c'est vraiment le genre de deck où il est tellement fort, que parfois, on va, il y a tellement des combinaisons dingues, que parfois on va gagner, et en fait, on fait quand même des erreurs, et ça, il faut faire attention. C'est un deck où, quand vous gagnez, parce que l'un n'empêche pas l'autre, on peut, on peut avoir un deck très compliqué à jouer, et quand même gagner même en jouant de manière euh, très straightforward, très classique. Enfin play classique on va dire. Pas classique euh, au sens euh, old school mais... Euh, ok. Bon, main horrible. Hein. Et c'est ça le truc, c'est qu'il euh, faut toujours essayer de se dire « Bon, j'ai gagné, j'ai fait, un, fait un, un beau setup. Est-ce que je peux pas mieux faire » Est-ce qu'il n'y a pas un setup où ma combinaison, je, où on va dire mon tour explosif, souvent il y a plusieurs tours explosifs dans la game, mon tour explosif je dois le décaler d'un tour. Soit après, soit avant. Vous voyez, essayez de, de, de toujours réfléchir à ça avec un deck comme ça et vous allez voir, vous allez progresser même dans les victoires. Parce que le problème c'est que vous, globalement, si vous connaissez un peu Hearthstone, vous connaissez la méta, vous savez bien jouer au jeu, vous allez avoir un bon win rate avec ce deck. Mais l'idée c'est pas d'avoir un bon win rate, c'est d'avoir un, un win rate excellent. Et ce deck là vous amène le win rate excellent. Bah, dans un match-up comme ça, je pense pas qu'il ait pris portail des terres de feu. Je pense que la rune explosive est un peu lent. Je pense qu'il a pris ça. Pièce hmm. si ça, c'est pas si mal. peux pas détruire ça. Ouais, c'est pas mal. Je vais presque le jouer au prochain tour. Rock and roll. Je suis en rock and roll. Rock and roll, pardon. Yes, ah, je vais le faire maintenant. Ah, je vais le faire même Protéger ma 2-3 Je pense que c'est compliqué pour lui d'aller détruire ça maintenant Il fait la rune on s'en moque Comme ça on les on... J'ai l'impression que la game elle peut vraiment me filer entre les doigts Vu ma main en plus J'ai l'impression que j'ai une main trop value Et que ça va aller dans son sens la value Faut aussi arriver à bien comprendre ça Si la game elle dure c'est plutôt bien pour lui ou pour moi C'est évidemment naturellement bien pour moi Mais est-ce que c'est pas mieux pour lui C'est ça l'idée Oui c'est cool, hein. j'ai généré de la value, j'ai mis du board, la rune, bah on s'en fout un peu, on balancera une, une merdasse. Donc là c'était vraiment le bon moment, ça veut dire que, c est, quoi, quoi, qu est, quoi quoi que, comment dire, euh, quel que soit, pardon, parlons français un peu, quelle que soit euh, la finalité de cette game, là juste ce play là me prouve que j'avais fait le bon play. Après un seul bon play ne suffit pas pour gagner, heureusement. Ok, donc ça, on le sait. c'est super. On -ce hein va venez, venez. Venez, venez. faire gaffe un peu à mes points de vie. Hein. Ok, bon bah très bien J'arrive à l'épuiser euh, J'ai l'impression que c'est la version euh, Mage aggro Faut faire gaffe, après il a le sort à 6 hein, Qui euh, transforme les créatures En 2-2 Donc euh, ouais, C'est la version aggro Donc faut pas mettre trop de bords au prochain tour Après 3-3 c'est bien On a des 5-5 On a des 3-3 dans le deck Enfin Il est un peu gridé peut-être pour le jouer Ah, oh, on, on a presque trop de cartes en main. Ça, c'est bien. Ça nous permet de euh, piocher nos vengeresses. Pas cher. Pas cher, ces petites vengeresses. BB. Je vais trade pour éviter le sort à 6. Très important. Euh, bon. Bah écoutez, on a une main qui est méga lourde. En vrai, on a une main. Euh, si on pioche la sténo, on est. <rire> ah, on le défonce. Voilà, hein. <rire> la sténo, quoi. Et inattendu. Bah, il, il nous faut notre sténo. Hasta luego. Un peu chiant, mais ça va. Pas mal, ça. Oh. A commandé une goule dans la Reste quoi de... en carte ruée Une. Et tout. et creuser dans le deck. Fan. On du lance. Ouais, c'est ultra paratonnerre. Hein. Là il est obligé de gérer mon board. Euh, ouais on va, on va partir plutôt en mode sténo. Hein, finalement tout notre board à chaque fois. Et même s'il a pas fait grand chose. Il a quand même fait des choses suffisamment fortes. Euh, pour, bien, euh, pour bien résister. Donc euh, notre, notre plan de jeu ça va être la sténo. Et c'est tourner autour de cette fameuse AOE là. Qui est très très relou. Bon, après là il peut pas la faire. On est à 3 life. Donc euh, on est pile poil hors range. Et puis voilà, ça, il est obligé d'aller le chercher. On n'est pas trop mal, hein. Rock roll. Très fort. Oh, c'est sacrément relou. Sécurité Ouais, je pense qu'il faut quand même face. Je vais trade avec l'arme. La, bon, il n'y a plus qu'on on se carte dans le deck. J'ai ré récupéré le board. 20, ça va. Il faut la sténo et on a gagné. On a gardé tous nos petites créas. Ouais, la sténo là, euh, c'est incroyable. Le problème c'est qu'au prochain tour on va un peu s'épuiser quoi. Si jamais il arrive à gérer le board, nous on a besoin de remettre le board, on peut pas lui laisser un tour où il va respirer Qu'on se carte. Après il y a aussi l'exil et maudit hein. c'est vrai que. Ouais, ça ça fait flipper On hein. a encore un peu de temps mais. Bon, il nous laisse ça on, on board. Non, pas du tout. Ouais ça va être chiant. Cette game elle peut. On peut perdre à cause de cette sténo. Pas que en vrai, pas que. Non. J'ai pioché qu'une carte, je crois. Sage. Bah écoutez, ça va se jouer au prochain tour. Ça va se jouer au prochain tour. Euh... Je vais prendre 5 ou je tue ça Non. Le problème, c'est que même si on pioche la steno, euh... on met pas tant de dégâts que ça. Hein. Ouais. Là, on va... C'est intéressant comme match. Hein. Là, c'est assez intéressant. Là c'est pareil, on peut se dire... Bon vu qu'on a perdu, on a fait une erreur, mais c'est même pas sûr. Parce qu'en vrai, on a juste pas une nos cartes. On a juste pas une nos cartes, donc euh, c'est dur à dire. Bon, let's go. C'est maintenant, hein. Maintenant ou jamais. Bon, c'est quand même souvent jamais, mais... Ouais on va faire ça On va bourrer comme ça Et euh, on essaiera à... Ouais pff. vous voyez j'ai quand même pris ce porte-mort Mais euh, prochain tour je pourrais peut-être euh... Je peux gagner encore sur Exilé et Maudit Mais ça va être chaud hein. Là c'est rigolo il décide de, de faire Ah non il a à l'étal ok Ouais je pense que c'est trop tard euh... Si il fait ça c'est qu'il a à l'étal Dommage euh, on n'a pas eu assez d'agression, on n'a pas trouvé la, la Dame Steno, l'exilé maudit on l'a joué en tempo, peut-être que c'est là l'erreur, peut-être que Exilé maudit on doit le jouer un peu plus en, en value, vous voyez on a eu, euh... en fait on avait une belle main mais il y avait que de la pioche et la pioche était mal, sit mal située, euh, il est possible que cet exilé on doit peut-être considérer le matchup un peu presque comme un mirror de DH et donc vraiment le garder encore plus quoi. Il y a vraiment deux écoles avec l'exilé et ça dépend des match -up. Et peut-être que dans ce match, il faut vraiment le jouer sur un tour 6, un tour 7 et essayer de récupérer 4, 5 cartes. Parce qu'en vrai, vous voyez, nos points de vie restent hauts de manière générale et on a toujours le board. C'est juste qu'à un moment, bah, on l'a perdu parce qu'on n'est on pas arrivé à générer de la value. Et il faut vraiment considérer la value du tour 1 au tour euh, 10. Quoi. Et là, nous, on l'a considéré du tour 1 au tour 6 finalement, ici. Ok. Ah ouais, frustrant frustrant mais sûrement de ma faute après le voilà le match c'est top méta aussi hein. le, le mage c'est un sacré deck ah, je vois que prince Rénatal. Euh, OK alors Steno, ça va être une carte importante dans le match après euh, le côté rué est quand même fort pour nous on est, on est mal situé donc je vais le jouer juste comme ça je peux jouer la Dame Steno on curve dans ce match Je crois Genre T3 Enfin faut voir Mais il faut pas trop griller. L'idée c'est quand même de gagner le plus vite possible Ou de le mettre dans une situation Où on va pouvoir gagner le plus vite possible Ouais je pense qu'on va Steno Mais on va pas jouer de sort hein. On va juste Steno à toi bon, on, va, on va juste Steno et à toi ça me plaît. Donc c'est euh, une version XXL, je pense, en face. Je pense que dans tous les cas, la 2-4, il a du mal à la gérer. On va voler une carte, ce vilain. Ouais, le Gleftar, il va être important. Le Gleftar, il aurait été important contre MASH quand même. Ok. Ah non. Peut-être une version aggro, alors. Ah non, ça, ça il a volé ça. J'allais dire, c'est bizarre. Bon, on a des sorts, mais pas de mais je veux développer le glaive quoique hein. okay. en jouant des sorts ok donc prochain tour on va sûrement faire le glaive Puis ça Voilà, on en est pas mal parce qu'on a un board qui... Euh, c'est horrible à gérer quoi. Ça c'est sacrément cool. Donc ouais c'est bien la version XXL. Intéressant. Je connais bien ce deck. On a arme. Pouvoir. Ok. Prochain tour on a l'étal. Euh, prochain tour, on peut set up un létal. Ça paraît fou, mais on a quand même beaucoup beaucoup de dégâts. Là, je pense qu'on pouvait pas. Ah, oh, c'est intéressant. Ça. Bon, il a utilisé la pièce pour ça. Let's go. Est-ce que je pioche maintenant Ça dépend. Waouh. C'est strong là. C'est strong. Ouais c'est fort là On ouais, va piocher 5 cartes On se prend une main pleine et puis, euh, et puis voilà Pas besoin de mettre plus Ok Donc on a les éliminations qui peuvent tuer pas mal à distance Donc on a 9 à distance Plus cette texture là Ça me plaît ça me plaît il n'y a pas beaucoup d'AO hein, dans son deck. En tout cas, les AO, elles coûtent un peu cher. Enfin, il a beaucoup d'AO, mais elles coûtent cher. Après il a là, on, il est suffisamment bas en live pour que les combinaisons, genre. Parce que c'est un, un deck quand même qui va essayer de prendre le board. Il a euh, le fan club, mais c'est pas juste pour ce healer. Il a le fan club aussi qui va comboter avec euh, Il joue un deck euh, sur plus de soins. Ça me va. La lumière brûle sur la 5-2. Ça, ça me va. Et le heal. Ok, ok. Ça devrait être bon là avec ça Combien de cartes en 29 Ok, bon. Alveria, ça décante quand même pas mal de situations. Même si là, je pense qu'on pouvait gagner sans Alveria. On avait quand même 9 plus 10 en main. Il euh, y avait la 5-5 qui coûtait 0. Ah non, je pense qu'on gagnait, on gagnait dans tous les cas. En fait, la difficulté de ce deck, c'est quand on va jouer sur le côté value. Parce que quand on va jouer sur le côté aggro, en fait, la value, elle se mêle très bien. Et c'est toute la force du deck. C'est qu'on peut agresser et on a quand même toujours un petit peu des cartes en main. Euh... Mais c'est vrai que quand on joue, on, on doit jouer que là-dessus Et finalement contre le mage, vu qu'on a une mauvaise sortie, ça s'est joué là-dessus Bah c'est quand même pas évident parce qu'il faut aussi mettre quelque chose parfois sur le board Faut pas juste lui laisser des tours où il va mettre des choses lui euh, Donc Paladin, le glaive est trop lent contre Paladin Paladin c'est un bon match-up hein. Ok Bah enfin, si c'est une version... Euh... La main est dégueulasse hein. Si c'est une version euh, mecha ou ou, ou euh, pure la main est horrible limite faut faire vision à deux comme ça franchement hein. ah, c'est chaud quand même hein. on a pas le droit de faire ça Ouais faut recycler, hein. franchement la main elle est horrible, je pense que j'ai perdu si je si je décide de, de finalement juste euh, peut-être piocher une carte ou alors euh, taper, pouvoir héroïque là-dedans. Enfin, je pense que là il faut quand même y aller, on s'en fout, on a un deck de value encore une fois, même si là on en a perdu beaucoup on s'en moque. Je vais prendre ça je crois. OK. Ils ne m'attraperont jamais. Qui est-ce qui se casse maintenant, hein? Venez, venez. Ouais. C'est bataille de board en mode euh, je perds toute value, mais en même temps, si on perd la bataille de board, on a perdu. Et on peut pas se laisser nous, on peut pas le laisser nous agresser. Là, je pense qu'il va faire le trade. Ah non, waouh. Ah, sécurité, c'est gros. On va faire ça. Et prochain tour, on fera. Vous voyez, on a à peu près récupéré le board avec Alveria. Pure bug. C'est chiant ça. Bon, ça va. Ok. Donc là, on a setup un létal presque, hein. Et on a le, le fiel rein. Donc vous voyez cette gamme là elle est euh, elle est pas évidente. Parce qu'à un moment il faut accepter de se dire. Ah, je fais des plays qui paraissent sous optimaux Mais c'est les plays à faire. Et franchement je pense que je vais gagner cette gamme là dessus. Pas sûr il du tout. Pas sûr du tout. Bon ça c'est gros quand même. C'est pas ce qu'on trouve. Mais... Oh waouh. Incroyable. Qui est-ce qui se cache maintenant, hein Venez, venez. Quelqu'un a commandé une dans la four. Ouais. Cette game, c'est une masterclass. Parce qu'il y avait un play vraiment pas évident où on, perd, on, on, on casse un petit peu toute notre main et tout, mais c'est pour le... En fait, je pense que cette phrase va être facile à, à, à comprendre et elle va un peu décrire ce qui s'est passé dans la partie. C'est que, en fait, la tempo que l'on a eu en perdant de la value nous a fait gagner de la value, vous voyez Parce qu'en fait, j'ai dû perdre des cartes en main Juste pour blesser ses boubous divins, tuer un petit peu ses créatures d'early. Mais en fait, ça, ça m'a fait baisser le nombre de cartes en main. Mais en fait, un peu naturellement, ça m'a fait gagner de la value. Et c'est la clé, ça reste quand même la clé d'un jeu de cartes. C'est comme parfois... Ne... Euh... Ouais, on va le garder quand même. Parfois, jouer une carte... Sans en extraire sa value totale Mais la jouer dans le bon timing Finalement va faire qu'on va avoir plus de value avec Vous voyez Typiquement une carte avec marginal Qu'on va jouer sans marginal Si on la joue dans le bon timing Parfois c'est même mieux que la jouer Peut-être un tour trop tard Ou un tour après Mais avec son effet marginal Ça c'est important Mais ça c'est avec tous les decks hein. C'est le timing qui compte le timing, c'est la tempo La tempo, la tempo, la tempo Il faut arriver à comprendre la tempo La tempo, je peux pas vous dire La tempo c'est ça, la tempo c'est comme ça Ce serait trop facile de, de, Comment dire Ce serait beaucoup trop facile en fait Dans ce cas là On le fait Ah c'est deux petites 1 Je pense oh, que c'est ok euh, La tempo c'est vraiment l'idée de Et puis on a euh, rué into euh, Alveria la tempo c'est une sensation, c'est vraiment l'expérience le, et, et la compréhension d'une partie. Je vais plutôt faire ça, comme ça je peux Alveria au prochain tour. Même si la dame Steno était très ok mais... Je oh, crois que ça se fait quand même facilement tuer. Oh il ne trahit pas C'est un peu fadal hein j'ai envie d'arme. trade pas. Il y aura des créas à un moment. Il a décidé de pas trade donc on va arme. C'est bizarre d'aller face, c'est un peu bêta, non Peut-être qu'il a une AOE sûrement. Il se dit bah de toute façon j'ai l'AOE. Là on va pouvoir faire un peu de magie avec notre Gleftar. Les cadavres Ça me va, ça me va Bah là on bourre hein, quand même. Hein. Deux cartes. Prochain tour on va... Deux cartes c'est ok. Oh. Bah, on a Dame Steno et euh, Fan Ok, ça on sait, s'en moque, et c'est pas mal hein Je qu'on va faire ça en value. Non juste ça. J'aime bien en vrai. Je crois que les, les cartes marginales, bah, comme euh, ce que j'ai dit depuis le début de la vidéo, il y en a tellement. Là on est déjà à 3. Prochain tour on va... On peut partir en combo en vrai, hein, au prochain tour. Hein. Il est à 17. Faut voir. Faut peut-être compter. Faut peut-être commencer à compter parce que là le machin il sera à 6. Donc ça, ça fait 3 plus 6, 9. Ça, ça met 3 plus 6, 9. 18, 22. Il oh, y a ça qui est chiant. Je pars en mode ça. Qui est ce qui se cache maintenant hein Je cherche voir. Droit, trois droite. Je la perds jamais cette game hein. On est d'accord hein De cartes en main presque. En vrai, j'ai trois de cartes en main. Jouer ça. <rire> en vrai, au prochain tour, comme ça, je peux développer les deux. 5 mana. Et ensuite, euh, vider un peu la main et repiocher. Elle ouais, va bah, tout détruire, on le sait. en moque. Ouais, ça me plaît bien là. J'ai sûrement pas l'étal, mais. Honnêtement, c'est pas très grave. Hein. C'est quoi comme sort? Ah, Je sais pas si j'ai bien fait. Ah, quand même. Hein. J'aurais pu partir plus tôt. J'aurais pu partir plus tôt. Euh, il est à 7. On va avoir l'état avec ça. Il me reste. Euh... Il me reste des trucs quand même. Forge Glaive, il est dans le deck. Hein. Forge Glaive, il est dans le deck. Ouais c'est... Je l'ai quand même mis beaucoup hein, dans le tour, hein, ouais. bah, je crois que j'ai pas très bien joué cette game. Vous voyez typiquement c'est le genre de game où on a gagné, c'était chaud. Je pense que s'il si rase le board j'ai quand même gagné, mais c'était pas parfait je pense qu'on peut aller plus loin dans cette game, on peut clairement mieux faire. Mais vous voyez c'est des games qui sont quand même pas évidentes, mais je pense qu'on peut partir plus tôt ou alors partir plus tard avec plus de certitude. C'est un peu ça l'idée. Mais je pense qu'il y a plein plein de lignes de play qui sont intéressantes et finalement il y en a plein qui mènent à la victoire parce que... N notre gameplay il est cohérent, il est fort, il est même très bon mais on peut aller encore plus loin. Bref, sur ce, merci à tous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Euh, donc voilà, je vous embrasse fort. Euh, N'oubliez pas, il y a un petit lien Instant Gaming. dans le. Je ne l'ai pas dit dans la vidéo, mais euh, dans les commentaires et les descriptions description de la vidéo, il y a toujours un petit lien Instant Gaming qui vous permet euh, de gagner un jeu gratuitement. Voilà, c'est un petit jeu concours. Ça demande deux clics. C'est hyper simple à faire. Donc voilà, si jamais vous avez envie de tenter le tenter le petit tirage au sort du, du mois d'avril, euh, n'hésitez pas. Sur ce, euh, voilà. Merci à tous. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.